Imaginons que je fasse partie d'une équipe et que je veuille la quitter. Par exemple, ici, je vois que je fais partie de cette équipe-là. Je clique dessus, je viens ici sur « Gérer mon équipe » et je clique sur « Quitter mon équipe ».